Est-ce que les coopératives de travail associées sont importantes pour la société Si oui, comment Oui, bien sûr, elles sont importantes. Je voudrais mentionner trois points. Le premier est l'engagement plus fort, plus large, plus important donc, de ceux et celles qui euh, sont les membres des coopératives de travail associées. Euh, beaucoup plus que d'autres types de coopératives comme des usagers, euh, par exemple les coopératives de consommation. Ensuite, le second point est euh, au niveau de l'organisation du travail. Donc euh, les, ces coopératives démontrent que c'est tout à fait possible travailler autrement, euh, organiser le travail d'une autre façon, plus euh, démocratique, euh, plus, euh, plus participative. Et troisième point, elles donnent des réponses spécifiques au niveau euh, de comment euh, on peut organiser autrement euh, une entreprise. Euh, au niveau de la participation, au niveau de la gouvernance, au niveau du contrôle et au niveau aussi des réponses euh, à des problèmes euh, sociaux, économiques de la communauté et de la société en général.